Chers traders et investisseurs, lundi 14 octobre, bonjour. Alors ce matin, comme souvent après avoir atteint des objectifs, les marchés consolident, ce qui est normal. Il est donc beaucoup trop tôt pour savoir si les marchés continueront à progresser après cet accord à minima entre les américains et chinois, ou si au contraire ils reflueront, à cause de toutes les tensions économico-politiques qui s'exercent en ce moment sur le marché mondial. Donc pour les swing traders, croyez-moi, il faut encore de la patience et il faut rester en dehors du marché, pour le moment, ne pas prendre de position ni à l'achat ni à la vente. De plus, c'est un jour spécial aujourd'hui, c'est Columbus Day, donc il y aura donc moins d'opérateurs sur le marché américain cet après-midi et nous risquons de rester un petit peu dans l'expectative, nous verrons bien. Enfin, et ne l'oubliez pas, les résultats des sociétés américaines vont commencer cette semaine, donc nous verrons bien s'ils vont influer de manière forte ou pas sur les marchés. Faisons preuve de patience dans ce contexte, un petit peu comme un lundi matin, nous avons fait trois trades gagnants sur 3 et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous verrons bien si cet après-midi sera plus actif ou pas. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée et vous disons à demain.